le Festi-Musique de Moudon. C'est un festival incontournable, poétique, magique, mais que dis-je Grandiose Mais c'est avant tout une ambiance. Le langage de ce Festi-Musique, c'est bien cela. La manière dont on en use les rues pour nous laisser nous emporter de beaucoup dans la pureté des notes qui s'envolent loin, toujours plus haut dans le ciel. Mais un examen attentif révèle une mystérieuse cohérence, comme si l'univers créé par Festi-Musique obéissait à des lois secrètes, aussi rigoureuses que difficiles à définir. Elles se manifestent par une atmosphère obsédante, entêtante, qui nous assaille de toutes parts. Il serait difficile, à la mode d'aujourd'hui, de traduire cette impression tenace et unique qui se dégage du caractère commun à tout ce que montre le festival. Une sensation de félicité, voilà où je vous laisse aller. qui est hyper réceptif, qui est fort sympathique, parce qu'il est réceptif à tous les genres qu'on lui propose, que ce soit des marches, des morceaux un petit peu plus, euh, disons, complexes ou conséquents de musique pour vent. et euh, je les trouve vraiment euh, fort agréables, parce qu'ils sont, ils sont là, ils ont du répondant. Hein. Et là, le public était particulièrement chaud, donc euh, ça fait vraiment plaisir euh, de jouer dans ce genre de ils vraiment des bonnes réactions. Le festival de Moudan a la chance de pouvoir bénéficier du soleil, même quand il y a des semaines incroyables où il pleut tous les soirs à 18h, nous on a un week-end de fou avec un soleil radieux et une chaleur à faire rêver les plages de Miami. Voilà, donc On est super content, on a plein de monde et puis cette année euh, on a été très loin dans, le, dans le, le choix des couleurs. Après le rouge il y a deux ans, le vert clair euh, l'année passée, on a opté pour le rose cette année, euh, y compris avec les lunettes, euh, comme vous pouvez voir. Voilà, donc, euh, on, est, on est très content d'oser le super flashy et on le, le porte avec euh, beaucoup de folie et de bonheur. animation, cette fête ne pourrait pas se dérouler sans des sponsors, sans des autorités communales que je remercie. et puis euh, bien sûr le public fidèle et j'espère de plus en plus nombreux chaque année. Et puis tous les groupes qui viennent participer, qui viennent de Suisse principalement, mais j'ai aussi des gens qui viennent de l'étranger, certains qui essayent de venir, qui n'arrivent pas pour différentes raisons. Et voilà, et, et, et c'est une découverte à chaque fois grâce aussi aux musiques du monde. Alors je remercie vraiment euh, cet entourage, les bénévoles, l'équipe qui me soutient et puis mes, mes proches collaborateurs.